L'église non apostolique de la RDC-Ouest vit en ce mois de juillet 2022 la visite du primat de l'église. Il s'agit de l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider à Kinshasa. Une visite très attendue après de longs reports connus suite à la pandémie du Covid-19. Au programme, mardi 5 juillet, arrivée de l'apôtre. Jeudi 7 juillet, il tiendra un service divin ministériel dans la grande communauté de l'Huméthée central, sur des 8e de alors dans la commune de l'Huméthée, avec tous les frères de ministère du district apostolique de Kinshasa, centre 2 et leurs épouses. Après Kinshasa, l'apôtre patriarche visitera également le fidèle de la ville de Mbandaka au nord-est de la RDC où il tiendra un service divin le vendredi 8 juillet à 10h30 dans la communauté Adula. Directeur à Kinshasa, le responsable de l'église, accompagné de sa suite, tiendra une réunion avec tous les apôtres et les évêques de l'église territoriale de la RDC Ouest, dont la matinée de samedi 9 juillet, pour assister également au concert chant à 15h juste, toujours dans la chapelle d'Elimité Centrale. Ce qu'il faut retenir, le dimanche 10 juillet, il officiera son deuxième service divin de la jeunesse de toute la ville-province de Kinshasa en tant qu'apôtre patriarche dans le stade de martyr de la Pentecôte à 11h. juste. Un service divin qui sera retransmis en direct dans toutes les communautés reliées. Et enfin, lundi 11 juillet. Retour de l'apôtre patriarche. Très cher apôtre patriarche, la République démocratique du Congo vous souhaite, Boye Malamou, et Karibu, Djilo Djilinga,